Il fait beau, les oiseaux chantent, la rivière coule, enfin pas dans les toi Hé, c'est moi, vous hein? avez vu Aujourd'hui, 7h19, départ pour le lac vert ben. euh, 900 mètres de dénivelé, ah, surgissant des ténèbres. Ah oui, on va pas tarder à débâcher. Un chameau raide un peu de rue. On a quasiment fait 200 mètres. Ouais on est à la hauteur du cul Ouais c'est là. Ouais, là. là on est près dans la forêt Bon bah voilà, une heure de petite crapa hutte peu près 200 mètres 300 mètres de dénivelé Et on arrive au pied du pré mètres. Un vague souvenir du pré qui Ah ouais, mais maintenant on a les bâtons, c'est mieux. Et voilà, il est 9h-2. 1h30. On est à 1635. Ah bon Non, on est bientôt arrivé. Encore 2000 mètres de dénivelé, puis on y est. Ah voilà. 1790. À 1897 voilà on a mis trois heures on est à 1969 mètres les derniers mètres les plus longs hein. c'est ça euh, 2034 D'habitude, c'est moi qui suis dedans, mais à l'approche de lac, on ne tient plus les rênes. Et on arrive au lac vert, sans se casser la gueule. En bâche des pieds, les genoux. J'ai le Là où il y a le fil ouais, c'est un peu scabreux je viens de l'admettre alors attention, nous arrivons au dessus du lac noir, voilà. formidable c'est là scabreux le pont ouais Allez Allez, ça Un autre pont ouais. Magnifique Bon bah 14h53 on est arrivé on est, on est les bêtes